bon siège. Hein je vous remercie d'être présents ici. Vous êtes nombreux. Hein eh bien, combien il y en a ici 400, 500, 200 Je ne sais pas. Bon, 300. Okay. Très bien. Alors, j'ai amené un bouquin parce que figurez-vous que moi j'ai plus de 90 ans. Hein Alors, il y a un certain nombre de choses dont je ne peux plus parler parce que c'est coincé quelque part et alors il vaut mieux avoir un petit rappel c'est comme euh, comme les gens qui font comme les gens qui sont dans des dans les églises et qui font un discours n'est ce pas mais ben, ils ont toujours des petites notes pour se rappeler parce que c'est pas toujours facile de se, rappeler, de se souvenir d'un discours donc voilà je vais vous parler de euh, non, mais la, la, série, la série intellectuelle, on pourrait dire... Je ne regarde pas. Je regarde pas. Comme si j'avais pas Dieu. Bon. Donc, quand, quand, la, quand la, la France a décidé de se joindre à un projet qui s'appelait... Au départ, je ne sais pas si c'était exactement Internet, mais enfin, c'était l'idée de faire Internet parce que les Américains avaient commencé à faire des développements et ça commençait à être connu des chercheurs en France. Pas forcément de tous les chercheurs autour du monde, mais on peut dire que déjà les, les chercheurs qui étaient dans la partie nord de l'Europe et ceux qui étaient évidemment euh, aux États-Unis avaient déjà une assez bonne connaissance de ce qui devait être le futur Internet. En France, on n'était pas au courant. Hein. Internet, c'était des paquets de cartes perforées, on ne savait pas ce que c'était, mais c'était important de les avoir. Donc ça, c'est un petit peu le début de l'Internet en France. On s'est rattrapé quand même euh, après deux ans de, de développement, enfin, disons, de, de formation du personnel, ce qu'il fallait pour mettre les gens euh, à peu près en, en phase de reproduire et de participer à l'échange des autres. Voilà, donc, euh, c'est quelque chose qui est arrivé en France sous le nom de TCPIP. Alors, bon, TCPIP, ça veut toujours dire... De, je ne sais plus, <rire> je ne sais plus, TCPIP, ça a dû vouloir dire euh, un gruyère quelconque qui permettait de faire fonctionner des, des programmes qui étaient localisés dans un certain nombre d'ordinateurs et qui pouvaient se parler entre eux. Ils pouvaient se parler entre eux, ils pouvaient même créer des réseaux, c'est-à-dire ils pouvaient co commencer à créer une série d'ordinateurs qui se parlaient les uns aux autres pour euh, exécuter les programmes qu'on les avait chargés de, de faire fonctionner. Alors ça, c'était très bien, mais c'était quand même extrêmement débutant. Et comme par hasard, en France, on voyait ça avec, avec un... Enfin, du moins. Le milieu scientifique voyait ça d'un œil à peu près euh, inintéressé parce que ce n'était pas dans leur, pas dans leur euh, système. Alors on a quand même euh, réussi à convaincre euh, un certain nombre de personnes qui étaient dans les, le voisinage des ministères et qui s'intéressaient à l'Internet. Il ne savait peut-être pas très bien ce que c'était que l'Internet, mais il savait que c'était en cours de route quelque part aux, aux États-Unis notamment, en cours de développement. Et il ne voulait quand même pas être trop en retard. Ça a quand même pris deux ans. Alors, euh, cela dit, euh, ça permettait à la France d'être euh, à peu près à jour pour euh, être dans, le, dans le, la série des des pays qui avaient compris qu'il y avait quelque chose à développer côté Internet. Bien sûr, euh, il peut y avoir plusieurs interprétations de l'Internet. Le fait qu'il y a eu dans la pratique euh, plusieurs euh, modes de réaliser des programmes qui fonctionnaient selon l'Internet. Il y en a eu un certain nombre, et ce n'est pas fini, il y en a encore. Euh, ça va encore se développer dans, par la suite. Par exemple, il y aura Rina. Avez-vous hein. avez, avez entendu parler de Rina Levez le doigt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des doigts aujourd'hui. Hein. Bon, alors, ça veut dire que Rina, c'est déjà un, un, un Internet, bon, une version d'Internet, on pourrait dire toute nouvelle, bien qu'elle ait déjà plus de dix ans. Elle a été créée par un collègue américain, John Day, qui est à Boston, et qui est un des pionniers de, de cette version. Et donc, euh, ce n'est pas encore très répandu dans le monde. Cela dit, euh, il sera probablement, dans dix ans, il sera probablement obsolète, parce que Internet, ce n'est pas quelque chose comme un statut de pierre qui reste visible pendant des dizaines d'années ou des milliers. Donc, il faut s'attendre à ce que à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça sera forcément des choses un peu proches de ce qui s'est passé il y a dix ans et probablement déjà obsolètes dans certains pays. Enfin, il vaut mieux connaître ce qui s'est passé dans le... Dans le dans, dans, dans notre histoire parce que ça permet à la fois de parler aux des gens qui étaient de cet âge, c'est mon cas, moi j'ai plus de 70, hein. j'ai 90, c'est ça j'ai 91 en fait. Hein. <rire> c'est pour ça que j'ai un bouquin, parce que des fois j'ai des trous de mémoire. Hein. Donc euh, ça me permet de me rappeler un petit peu ce qu'on a fait. Alors quand on a, quand on mis, quand on a eu l'autorisation et l'argent qu'il fallait éventuellement euh, pour euh, développer quelque chose que les Américains appelaient Internet, mais pas que les Américains, il y avait aussi les, les, les gens de, du nord de l'Europe, il y avait les Allemands, il y avait les, les, les, les Suisses un peu, il y avait les, les, les, les, les gens de oh, Je ne sais plus, c'est les, les... Bon, peu importe. C'est <rire> les gens qui étaient dans les, dans les différents pays, qui étaient le long, le long de, des mers qui sont au-dessus de, de la France. Alors bon, ça, ça déjà et les premiers, les premiers inventeurs ou les premiers développeurs d'un nouvel Internet, chacun faisait ce qu'il pouvait et en France aussi, on faisait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose, hein. étant donné que... <rire> étant donné qu'il fallait pour ça avoir une équipe et un minimum d'argent pour qu'elle puisse fonctionner, euh, on pourrait dire, en, en ayant le temps de de trouver des, des, des gens qui passent partie de l'équipe. Alors c'est ce qui s'est passé. Évidemment, on n'était pas très connus. On était connus de quelques personnes qui étaient chargées du plan calcul. Le plan calcul Internet, à l'époque, c'était une petite équipe qui essayait de comprendre ce qui se passait ailleurs, comme aux États-Unis, et de voir comment ça allait pouvoir rentrer dans dans le, dire, la, la civilisation française qui à l'époque euh, ne dépassait pas le stade du calcul privé. Quoi. On pouvait faire sur des ordinateurs des calculs pratiques, mais il n'y avait pas encore de système complet qui permettait de lancer des programmes qui pouvaient faire beaucoup de choses. Euh, différentes pour différents utilisateurs. Ça, c'est venu une dizaine d'années après. Donc, on était à ce stade où il fallait faire quelque chose pour être euh, vu euh, de l'extérieur comme étant des gens avancés. En fait, y en, en France, il n'y en avait pratiquement pas. Il y avait, y avait ceux qui nous favorisaient, y avait qui, qui faisaient partie du plan calcul français. Mais il y en avait peut-être au total pas beaucoup plus qu'une quinzaine ou une vingtaine. Alors tout ça, c'était évidemment tout à fait incongru de la part des... des je dirais pas des monstres, mais des, des sociétés qui avaient le pouvoir de l'argent et le pouvoir aussi d'une multiplicité de personnel dans leur, dans leur château fort. Alors ça, c'était essentiellement les PTT, mais pas seulement, parce que les PTT il y en avait dans tous les pays en Europe, donc euh, les PTT français ne jouaient pas un rôle de très très, un, un, très visible à l'époque, mais ils ont quand même commencé à comprendre que s'ils voulaient être intéressants un jour, il valait mieux qu'ils se, qu se jouent, qu'ils s'allouent qu à qui, dire, non, qui se mettent d'accord avec d'autres PTT, qu ce qui a toujours été le cas dans le monde des PTT, c'est de se placer dans des groupements ou des, ou des systèmes d'influence de, qui leur permettent d'être reconnus hein, le plus possible et d'avoir les moyens nécessaires pour continuer à évoluer mais ce n'était pas des systèmes qui évoluaient rapide, qui volaient rapidement. Donc avoir un système qui avait 10 ans d'âge, c'était déjà considéré comme une merveille. Alors ça, c'était évidemment que comme nous, on s'attaquait plutôt à une merveille, on n'était pas très bien connu, et même si on a été assez rapidement connu dans, dans le monde européen et, et aussi américain, mais ben, il avait fallu attendre quand même un peu plus de deux ans. Quoi. Parce que pour être connu, il faut se, il faut se, se bouger. Quoi. Enfin, il faut se faire connaître à la fois par les écrits ou les. La, la, les comment dire, les, les ouvrages. Quand je dis ouvrages, ça peut être des bouquins comme ça. Vous voyez, j'en ai apporté un, c'était un, un de ceux qui, a, qui, qui est toujours valable d'ailleurs parce qu'elle raconte l'histoire de, de ce qui est devenu l'Internet ou comment l'Internet a commencé en France. C'est euh, Springer qui débute ça. Hein. Alors le, le titre, c'est « Les inventions de Louis-Puisin Pouzin, mais il ne faut pas prendre ça de la, de par la lettre hein, parce qu'on était quand même une équipe qui a commencé par être euh, cinq ou six euh, programmeurs, ou en tout cas des gens qui avaient déjà une bonne expérience de l'informatique, et constituer l'équipe avec tout ce qu'il faut pour la rendre visible et, et suffisamment pour dire, productrice pour, euh, euh, pour montrer aux, aux gens qui nous finançaient qu'on faisait du bon travail. Alors, cela dit, ben on l'a fait, quoi. c'est rien d'extraordinaire. Quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on a une équipe intellectuellement capable de comprendre quel est le but, ben on y arrive. Donc, euh, même si c'est deux ans, c'est long, euh, c'est pas si long que ça, parce qu'il faut commencer par faire beaucoup de baratins et beaucoup de séances de pourrait dire, de, de diffusion de nos idées pour arriver à faire quelque chose de concret. Quoi. Mais ça s'est passé, c'est tout. Et en fait, euh, ce qui s'est ce réalisé, c'est qu'on a quand même été beaucoup plus rapidement connus des Européens et des Américains euh, que, que des Français. Alors ça, c'est peut-être un peu un vice-français, c'est de ne pas aller trop vite. Et d'être plus malin que les autres, c'est-à-dire quand ils auront fini, on leur montrera toutes les bêtises qu'ils ont faites. Quoi. Alors ça s'est passé un peu le sens inverse. Donc on s'est rapidement, on s'est rapidement rapproché de tous les Européens qu'on connaissait et qui, en fait, ont été assez ravis en général de nous, de nous retrouver parce que dans tous les pays, quand on fait des choses nouvelles, il y a toujours quand même un minimum de difficultés. Je ne parle pas des finances, il y en a toujours, mais évidemment aussi des gens qui ne sont pas d'accord, qui pensent qu'on perd son temps, que oui, on l'a déjà fait, mais ça ne marchait pas, et enfin ainsi de suite. Eh bien, ça, on avait évidemment toutes les critiques possibles, mais on ne s'est pas, pas inquiété de ça. C'est pas dire que ça fait, partie de, ça fait partie du jeu des inventeurs. C'est quand ils font quelque chose, ça peut, il y a un tas de gens qui disent que ça ne peut pas marcher. Puis il y en a un petit nombre qui pensent que ça marchera. Bon, on est passé par là, c'est tout. Mais ils ont quand même mis pas mal de temps à s'apercevoir que ça pouvait marcher. Alors, cela dit... Euh, ça a quand même pris, une, on pourrait dire, une dizaine d'années pour que les choses évoluent. Alors ça veut dire que ce qui était déjà américanisé a continué à évoluer. C'est-à-dire que le, leur, euh, leur principe ou, ou leur, euh, leur manière de spécifier les, les programmes... Euh, ça évoluait par-ci par-là. Pratiquement, il y avait presque toujours une nouvelle version au bout de six mois ou dix mois. Ben c'était, c'était pas hors, c'était pas un truc stable, mais ça évoluait. Ça évoluait. et À chaque fois, il y avait toujours de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux groupes qui venaient s'agglutiner à ça. Donc le, le début d'Internet n'a pas été trop difficile parce que euh, les, les gens qui commençaient à travailler là-dessus ont été suffisamment convaincants, euh, ont tout de suite créé des, des algorithmes, des algorithmes, je devrais dire en fait plutôt des, des sigles qui permettaient d'être reconnus dans le monde et d'inciter tous les... Tous les tous les organismes qui avaient déjà travaillé sur euh, le, les développements d'Internet, euh, pas le téléphone, mais simplement le, le calcul ou les, ou les documents. Donc ça permettait de créer une première euh, génération de gens qui savaient un petit peu de quoi ils parlaient, quand ils parlaient de programmes, quand ils parlaient de, de versions... Euh, de X Y, euh, ou qui, était, qui était capable d'écrire quelques lignes euh, qui permettaient à un ordinateur de les traduire dans un code qui pouvait fonctionner. Alors, ça, c'était la base. Et évidemment, la base a beaucoup évolué. Par exemple, Rina, vous connaissez Il y en a un qui connaît, je l'ai vu tout à l'heure. <rire> bon. bon, alors, Rina, aujourd'hui, on peut dire qu'en France, euh, c'est quand même aujourd'hui une espèce d'oiseau bizarre qui doit qui passer dans le ciel de temps en autre. Non, c'est parce que c'est quoi. Alors, en fait, c'est l'Internet, non pas d'aujourd'hui, mais d'il y a dix ans. Donc, euh, aujourd'hui, l'Internet, c'est Rina. Pourquoi ce n'est plus l'Internet C'est parce que la, la Rina n'était pas un système totalement fiable. Euh, pardon. L'Internet n'était pas, le TCP/IP n'était pas euh, fondamentalement fiable parce qu'il était possible de lui donner des requêtes qui n'étaient pas valides, ou bien ça pouvait même être utilisé pour envoyer des requêtes euh, mal foutues, ou en tout cas vicieuses, de manière à empêcher les systèmes des autres de fonctionner correctement. Alors, tout ça, il fallait le corriger, il fallait d'abord se rendre compte de, de quels étaient les moyens pour caricaturer ou pour mettre euh, les copains dans une salle d'exposition. Ben, C'est-à-dire, c'était la concurrence entre des équipes qui pouvaient être euh, du même pays ou de pays divers. Ben, C'est un petit peu le, la concurrence qu'il y, qu y a dans tous les systèmes, euh, je dirais pas de type euh, industriel, mais. Ça ressemble aussi à les industries qui essayent de copier les autres ou de raconter que c'est mieux qu'un autre industriel alors qu'en réalité, euh, il y a quand même un certain nombre de, de bugs qui ne marchent pas. Alors, ça, c'est, on pourrait dire, le, la méthode habituelle d'évolution de, de l'industrie. On peut appeler ça industrie au départ, mais au, mais au départ, c'est évidemment des, des brouillons, l'industrie. Il faut trouver les gens qui croient à ce qu'ils font et puis qui soient capables de le faire connaître suffisamment pour en convaincre beaucoup d'autres. Parce que s'il n'y a qu'une ou deux équipes qui ont compris, ce n'est pas assez pour, pour euh, euh, échafauder une, une génération. Donc euh, ça, c'est naturel dans tous les systèmes qui sont en particulier euh, intellectuels, mais aussi euh, commerciaux. Donc, euh, tout ça, ça prend du temps et quand même de l'argent. Et l'Internet a démarré comme ça. Et je me souviens qu'il y a quelques années, euh, nous avons encore tenu compte, être obligés de tenir, de tenir compte de certaines... Euh, je dirais, certaines erreurs, ce pas toujours des erreurs d'ailleurs, disons, enfin, certains cas de fonctionnement d'Arina euh, qui euh, n'étaient pas connus, n'étaient pas perçus par euh, les internets antérieurs comme étant des choses euh, qui pouvaient gêner ou qui pouvaient faire marcher de travers les programmes existants. Donc ça, c'est aussi une... Vous dire, une situation que vous trouvez dans tous les systèmes nouveaux qui font appel à la technologie, c'est qu'il y, y a toujours des gens qui sont très en avance. Quelquefois, c'est au pire, parce que s'ils sont très en avance, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à tout, à tout ce qui allait leur arriver. Donc ça, c'est une nature normale dans le, dire, le développement des sciences. Mais quand on peut passer au stade pratique, euh, où il faut, où les, les développements que l'on fait avec des machines, euh, des machines arithmétiques, bien, il faut quand même s'assurer qu'on ne va pas créer des situations, par exemple des, des décisions ministérielles ou des, des prétentions euh, commerciales. Euh, qui sont hors de portée de leur capacité. Alors ça, c'est éternel, ça. Ça arrivera toujours. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, euh, Rina a de l'avance par rapport à ce qui s'est fait avant. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais mieux que Rina. C'est probablement... Il y aura Rina 1, Rina 2, Rina 1, Rina des choses comme ça. Quoi. Mais c'est assez normal qu'il y aura dans quelques années des versions qu'on appellera peut-être Purina, mais qui seront tout à fait percées, tout à fait euh, avantageuses pour euh, faire du travail plus rapide, plus sérieux, plus, plus, plus, plus garanti, euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans l'esprit des utilisateurs. C'est un peu comme les médicaments. Hein, ça. Si, vous, si vous avez un médicament qui a une bonne réputation et que vous avez des coliques, ou même pire, eh bien, on pourra dire aussi, ben oui, ce n'était pas un bon médicament. Mais les, les logiciels, c'est pareil. Hein. Il y en a toujours de, de bons et de moins bons. Euh, et au niveau de, de l'humain, il ne faut pas perdre de vue que en dehors de l'Europe, un certain nombre de pays plus avancés, alors ça je peux dire qu'il y aura la, la, la Chine, la, la Chine à côté de la Chine, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a les Russes, qui n'est pas très loin, euh, qui se font la concurrence déjà avec beaucoup de sérieux, et puis aussi les, tout est, les pays où il y a des quantités de langues qui n'ont rien, plus rien à voir avec, euh, avec le latin ou avec l'anglais ou avec l'allemand et qu'il faut euh, traduire euh, par des langues autochtones, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, mais ça veut dire que leur population elle ne pourra utiliser leurs projets ou, leur, euh, ou leurs avances techniques dans la mesure où tout ça aurait été testé sur un certain nombre d'utilisateurs. Ah oui, c'est comme ça que les médicaments avancent, hein, et les logiciels aussi. Alors, euh, tout ça, ça nécessite évidemment un minimum de suivi et de critique de la part de tous les gens qui ont la possibilité de faire des critiques et de les publier et de ne pas se faire envoyer au, au diable parce qu'ils ont fait les erreurs. Donc, euh, c'est ce qui va se passer dans l'Internet. Euh, vous tous qui êtes ici, vous avez pour la plupart la, la chance de pouvoir être vivant dans une dizaine ou une, ou une cinquantaine d'années, ça dépend de votre âge de départ. Et, <rire> et puis ben, vous pouvez vous amuser à compter les, les, nouvelles, les nouvelles venues dans le, dans le logiciel de, de l'Internet, les, les pratiques que l'on développe, les machines que l'on crée pour ça, et les résultats, ou éventuellement, je euh, dirais pas les catastrophes, mais enfin disons, les choses qui ont mal, qui n'ont pas réussi, ou qui ont même des fois créé de sérieux ennuis aux utilisateurs. Bon, voilà, je vous dis ça, je crois que j'ai fait le quart d'heure, non plus, <rire> non Bien sûr, si vous voudrez en savoir plus, Et il y a énormément de choses à savoir plus euh, pour les années qui viennent. Alors, alors, oui, il y a des machins, je vais le donner à ceux qui vont me tendre la main. C'est pour euh, in, s'initier à RINA, R-I-N-A, Research in, euh, Je ne sais plus ce que ça veut dire, déjà. <rires> <rires> Ici, c'est marqué. C'est marqué dessus. Recursive Internet Work Architecture. Voilà. C'est RINA. Donc, c'est l'Internet d'aujourd'hui ou même d'avant-hier. Hein. Donc, euh, alors, voilà. Alors, ceux qui veulent faire de l'Internet aujourd'hui, je leur suggère de commencer par RINA. D'abord, c'est plus simple à utiliser. Parce que, il y a... Des sortes de précautions qui sont prises dans le codage du, du code de RINA pour éviter de faire des bêtises. Il y en a quand même qui peuvent être faites mais c'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus proche de quelque chose qui est indépendant de la machine ou indépendant du logiciel particulier que vous utilisez pour faire fonctionner le l'appareil qui, qui va faire fonctionner le code. Alors ça, on pourrait dire que c'est vrai en général de tous les systèmes de codage. Il y a toujours quelques idées qui ont été hein, utilisées qui ne sont pas forcément garanties contre les erreurs. Et puis, par ailleurs, il y a des bouquins. Alors celui-là, c'est un bouquin euh, qui est Springer, Springer, hein. Et il, il est à peu près à jour, parce que les, les derniers articles sont de... Les derniers articles. Ça date de 2019. voyez, c'est pas trop vieux encore. Hein Alors, il y, en a, il y en a des fois qui sont plus jolis à voir. C'est bon, la même chose, mais hein. le bouquin est un peu plus gros et puis, ouais, c'est tout. Puis, il y, y a des images dedans. Bon. Voilà. Bon. Bien, je vous souhaite une bonne carrière. Du moins, pour ceux qui ont 70 ans, il y a encore un petit peu là-dedans. Et ceux qui ont 25 ans ou même un peu moins ont tout un, un rêve à faire pour planifier votre carrière dans l'Internet. Pour ne pas avoir peur, hein, parce que tout le monde a fait des erreurs dans l'Internet. Il y a des quantités de développement de, qui sont obsolètes. Donc euh, commencez pas par ça, quoi. <rire>